Bon, okay. Oui, on ne sait pas plus quoi. Est-ce est que je, je, je me suis pas assez prêt à travailler Ah bon ah. Bah écoute, on est très occupé, on est occupé à 100%. Ah oui. A été fabriqué, on n'en trouve plus. Ça s'appelle l'alboca. Alboca, ça veut dire bouche. Ah, la bouche Voilà. Il Mais est... l'alboca, c'est pas non français. C'est basque. Basque. Basque. Basque. basque. basque. basque. Bon, Alboca. Il est fait avec de la... des cordes de veau. Le bois, c'est du frêne. Et à l'intérieur, il y a deux, deux, deux sifflets. Pour siffler. Il faut ouais. faire un bourdon oh. et un autre. Oh. Voilà. Et il est. Je vous explique, c'est important. Il est accompagné sur des choses que vous ne connaissez pas, sur un instrument qui s'appelle la, tchalaparta. la chalaparta. C'est le, le seul instrument au monde qui est joué par les basques avec les, les baguettes comme ça. Tchalaparta, euh... ça veut dire galop de cheval. Galo de Taka cheval. Ta, ta, ta, ta, ah ouais. Quand ta, ta, il marche ta, ta, ta. le cheval, j'entendais C'est joué sur ouais. deux planches sur des paniers à osier où on met dessus du, euh, euh, du, des, des feuilles de maïs. Vous savez. Le maïs de maïs. Voilà, oui. voilà. Ouais, ouais, ouais, Donc ouais. On met on met et il y a deux planches. Il y en a un qui fait tac tac, et l'autre toum mmh. tourne. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Les planches sont ramassées, euh, c'est du marronnier, du, du marronnier, du chêne ou de l'acacia. Le, les planches sont ramassées l'hiver. Ah, seulement euh, l'hiver bah, L'hiver, pas n'importe comment. Quand, quand la sève est en bas, jamais quand la, la, la pleine lune. Là, oui. Jamais, ouais. voilà. Donc, les planches font 1m80 de long, 7 cm d'épaisseur. Et il faut des nœuds. <coughs> des nœuds, ouais. vous savez, dans la planche, et tac, on cherche les sons. Alors tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac et ça fait la mélodie. Bien mais, mon idée, il y a beaucoup de ressemblance avec les Knawa au niveau ouais, du ouais, son. Ouais, ouais, ouais. Alors moi, mon projet, c'est ça, je vous explique venir l'année prochaine avec des étudiants, au festival officiellement, dans une maison, pour présenter ouais. ça, mais pas être sur une scène, non. mais me mélanger avec tout le tout monde, monde, voilà. Ah, il Ali Baba est fatigué ah, bon. Baba est fatigué Oui ça il est Il a terminé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 Tapis dans les mains, ouais, ouais. sinon tu vois, sinon. C'est bravo. Ah. bravo bravo Allez, oh. vas-y, vas-y, ah. vas-y, vas-y, tu prends un photo avec moi. Allez, vas-y. Çok <gülüyor> <gülüyor>